Bonjour à tous, je m'appelle Sarah et dans cette vidéo, nous allons voir comment choisir vos dates de médiation. Vous avez la possibilité de choisir jusqu'à 10 dates auxquelles vous êtes disponible. Il s'agit de la date de début de médiation, quelle que soit sa durée. Pour ce faire, vous avez un calendrier juste ici à votre disposition, vous permettant de les sélectionner. Si vous êtes disponible par exemple le lundi 8 juin 2020, il vous suffit de cliquer sur la date et de choisir l'heure souhaitée, donc le matin ou l'après-midi. Vous sélectionnez et vous avez votre date qui apparaît juste là. Si vous n'êtes pas disponible en juin, mais en juillet 2020, vous pouvez cliquer sur ce bouton et sélectionner la date souhaitée. Par exemple, le mercredi 15 juillet 2020, de 14h à 17h. Vous pouvez notamment en sélectionner une autre le matin. Vous avez toutes vos dates. Donc, vous pouvez, comme je disais, en sélectionner jusqu'à 10, juste là. Si jamais vous vous êtes trompé, vous pouvez la supprimer en cliquant sur cette petite croix. Voilà, vos dates sont insérées.